Je On respire la liberté. Maintenant. On respire la liberté. Oui. Le Carthage était faite, était oui. construite par une femme, c'était Alice donc, Alissa, donc c'est une, euh, c'est une Libanaise. Donc, c'est pour cette raison on dit euh, non, nous sommes, nous avons des origines libanaises. Donc, Carthage a été, été faite, été construite par une, une femme. Donc, c'est ouais. pour cette raison on n'a pas, c'est-à-dire, euh, on, on perçoit l'importance de la, de la femme dans la société tunisienne. Pour la femme battue, la, la femme, battue, femme voilà. maltraitée. Ouais. On a fait beaucoup de, de participation oui. et j'ai euh, plaidoyé beaucoup de femmes qui ont cette, euh, des situations pareilles oui. pour, euh, pour les soutenir. Euh, c'était un travail bénévole et euh, qui a, qui a, qui a été marquant. Soutenir même matériellement, avoir euh, voilà. une plaidoirie, c'est-à-dire oui. bénévole, avoir euh, un, un avocat auprès d'elle qui oui. peut la soutenir, qui peut oui. euh, préserver ses droits. Donc euh, c'était un travail euh, très significatif pour euh, certaines femmes, bien sûr. C'est-à-dire, elle, euh, elle est là pour préserver ses droits et demander plus. Même ouais. les femmes qui sont à l'ANADA, elles ne sont pas prêtes à... Euh, c'est-à-dire, à perdre ses acquis. Un Tunisien qui, qui, qui est pratiquant et qui peut, qui peut en avoir en quelque temps un verre. Ou, donc, c'est très normal pour, pour oui, un Tunisien. Bon, nous sommes des pratiquants, nous sommes des Tunisiens musulmans, donc euh, on n'a pas des, des contraintes dans nos vies. On veut vivre, on veut s'amuser, on veut. Euh, C'est-à-dire, la famille et est, est très importante pour le Tunisien. La famille, sa famille est très importante. Donc, le, le, la Tunisienne et le Tunisien donnent beaucoup d'importance à, à, à leurs enfants et à, à, à leur famille. Comment ça se passe là Comment vous, vous arrivez à mener à la fois une, une, un, un travail de, de, de fond, un travail de, un, un, important, puis le, le, la vie de mère, la vie professionnelle, la vie euh, affective, etc. Comment faites-vous euh, je vais avouer, je suis une tricheuse parce que je recopie ce qu'a ma mère. C'est enregistré, Oui, je l'avoue publiquement, je triche parce que je recopie ce qu'a fait ma mère, ce qu'a fait ma, qu ma grand-mère et ce que font toutes les femmes tunisiennes. Et là, je parle surtout, j'ai un petit salut surtout pour la femme tunisienne, Donc, à, à faire élever leurs enfants avec peu de moyens, avec, euh, avec même une infrastructure pratiquement, euh, disons, absente. Oui. Donc imaginez un peu, euh, elles, elles voient leurs enfants quitter la maison à 5h du matin pour les voir rentrer à 21h, à, à, 21 à 20h. Hein, donc voilà, et tout ce qui en suit. Moi j'ai toujours eu une idée, toutes les femmes tunisiennes ont le, le choix de dire non. Ou de dire oui, donc euh, c'est ainsi que j'ai grandi. Donc, euh, je voyais ma, ma grand-mère prendre ses décisions toute seule. Bon, c'est on n'a pas eu vraiment le modèle matriarcal, c'est toujours quand même le, le papa qui est oui, l'homme ouais. de, de la famille, donc et, et aussi mon grand-père. Mais c'est que la marge de liberté euh, accordée, euh, et je dis bien accordée, hein, parce que tout dépendait avant de l'homme, donc on leur accordait une, une grande marge de, de décision. Et, et là, il y a aussi la personnalité qui intervient. Les femmes tunisiennes sont de grands diplomates. Mmh. Donc on a, on a la bonne recette pour mater les hommes machos. <rire> voilà, alors Je peux parler d'une femme qui mmh. est inconnue à tout le monde, et moi-même je me rappelle à peu près de ses traits. C'est une femme paysanne très pauvre qui a ramené sa fille pour faire ses études universitaires à Tunis. Et elle est venue me voir dans mon bureau et cette femme me marque jusqu'à présent. Elle ne possédait avant qu'une vache. Elle avait une seule vache. Elle a vendu pour euh, pour que sa fille puisse venir à Tunis et, et faire ses études. C'était très émouvant de savoir ouais. que cette femme a vendu tout ce qu'elle possédait. C'était ça, sa vache. Et là, les, les femmes du peuple, tu, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est elles qui nous marquent toujours. C'est elles qui ont, qui ont, qui ont fait euh, tout comme les coquelicots. C'est elles qui ont fait la révolution. Mm. C'est elles qui que sont, se sont imposées avec euh, leur splendeur. Mm. Et... J'aime j'aime beaucoup. Euh, euh, la culture et euh, la philosophie qui admirent la, ouais. la vie et qui provoquent la vie et qui adorent la vie. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amitié, la vie c'est mes enfants, la vie c'est ouais. le monde. La vie c'est la beauté, Ça, la vie c'est l'esprit. vous faites-vous pour gérer le tous les hommes, ah oui. entre le, les, les, les, le, le papa, les, les, ouais. les amis, etc. En fait, Comment... il ne faut, faut pas trop contredire les hommes. Il faut y aller étape par étape. Oui. Qu'est-ce que vous faites euh, Je fais euh, du design. Design. Euh, du design. Après, je, je, je vais sur ordinateur ou sur euh, non non. Voilà, c'est ah, sur ordinateur Enfin, ouais. euh, les supports ce n'est ouais. pas c'est pas ça le. le... Ouais. En fait, après, je Elle a l'oeil quand même, Vous hein. parlez quand même, elle vous fait travailler, ouais, voilà. En ouais. fait, elle, elle en profite. Ouais. <rire> euh, les islamistes, ou on, on, si on piste. peut... Bon, ça la, piste. la piste. voilà, c'est mieux. Ouais. mieux. Ils ont venu, ils ont écrit sur le mur de, de la fac. Je vais le dire en arabe, et après, je traduirai. Ouais. « Donc, ça veut dire, on va on se venger va, va, de, va de vous, de vous espèce de euh, mécréants. Oui, ah, c'est la voilà. les conneries habituelles des de, hein intégristes. Voilà. Mm. Et euh, après, après une semaine, euh, on va dire le, le jeudi dernier, on a fait une manifestation, un genre de manifestation. Et c'était purement artistique. On a fait des tableaux, mm. des caricatures. Intéressant, c'est le nom. En fait, Kofar, ça veut dire « mécréant ». Oui. En tunisien, c'est kofar. Enfin, kofar. en arabe, mm. kofar. Alors nous, on a fait le, le, le, la manifestation. On a, on a le, le nom de la manifestation était kof halt. Ah oui, d'accord. Donc ouais. kof, c'est stop. Halt, mm. c'est artistique. Donc, euh, foutez-nous la paix. On est des artistes. Euh, on n'a rien ouais. à voir avec la religion, voilà. Le Parce que, en fait, maintenant, en Tunisie, c'est devenu ça. C'est devenu là, croyant des mais créant. Mais créant. On n'arrive pas en fait à assimiler le fait qu'il y a qu'il a une bonne partie de la Tunisie qui n'est pas euh, mm. religieuse. On va pas dire euh, musulmane ou chrétienne ou pratiquante. Ils croit en Dieu, mm. en euh, Mohammed Voilà donc tu ça. ça. Donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi l'autre partie mm. qui en fait. Je fous ce que je veux, moi. Ouais. Je fais tout ce que je veux avec mes cheveux. voilà. Oh. Vous êtes sur Facebook Sur Facebook. Des recherches avec Le les fils de Facebook. Femme au pour cause de trabécy. C'est ça mmh. Mmh. Mmh. Vous, vous vous votez C'est. Ah, c'est bon, ouais. Mmh. Ah, oui, c'est moi qui l'ai fait. Mmh. Ça, ça doit être bon. Ouais. <rire> rebelle. Oui, c'est une fille rebelle. C'est une fille rebelle. Oui. Comme ça, maman non, non, moi je n'ai jamais été. Robaine. Oh là là Oh là là Alors là, moi je n'étais pas présente. Mais bien. ma mère, elle avait pris des coups de la police parce que elle avait euh, le, le, le voile. Oui, vous étiez voilée alors vous avez Oui, été voilée. oui. Et comment ça s'est passé C'était quand C'était en 76. C'est quand c'était interdit Oui, voilà. Bah, c'était très interdit. C'était avec. J'étais au lycée, j'étais à l'école des institutrices. À l'école des institutrices, ah on est oui. seulement des, des jeunes filles, il n'y a pas de garçons. Mm. Ça, c'était moi. Donc, euh, bon. je me trouvais dans ça, et je, je faisais mes prières et tout. Et J'allais un, un peu partout dans les mosquées à Nabeul, ici à, à Tunis pour assister dans quelques. Réunion, et puis un jour euh, ils insultaient le, le gouvernement Bogiba et tout ça. Et moi j'ai dit il, il y a dans le Coran un verset qui disait euh, ce que les mosquées sont pour euh, Dieu, il faut pas appeler quelqu'un d'autre sauf Dieu dans, mmh. dans ce lieu. Mmh. Et lorsque j'ai dit ça, ils m'ont dit, est-ce que vous êtes avec nous ou avec... Euh... Vous -vous. Et, et ils ont commencé, c'est-à-dire ah, ça... ça, ça... C'était dans, la... dans le courant, ça. Oui, oui, ça j'ai compris, mais ça se passait où Qui est-ce qui vous a dit ça Vous êtes avec nous C'était vous... un groupe de, de, de, de, de, de frères musulmans qui, euh, ah, ouais. qui donnaient les leçons et tout ça. Et mmh. j'ai quitté depuis. Ouais. انا انا انا حبي المستحيل اتدلل حبي يا حبي اتدلل اتدلل كتما اتدلل وسقيني ما عالعيني ونساها خليني لتفكر اول حب اتدلل يا حبي ما تشوف مني ملاد تعودنا انا ونقضل على اتدلل ايام ايام اتبكين Ici, on a encore ce sentiment de ce que l'on doit au maître. Et vous, vous, aviez, vous avez quelque chose de très très fort par rapport à votre maître de chant Il faut qu'il y ait dans tous les domaines des maîtres. Oui. Il faut savoir garder les valeurs et respecter les valeurs. Et les maîtres resteront toujours oui. les maîtres. Et on a besoin de maîtres là. C'est ça. Donc je pense on a besoin de maîtres, mais de vrais maîtres. J'ai connu ce, ce grand monsieur, ce grand maître. Déjà, moi, je ne me rendais pas compte de son charisme. Et je ne faisais pas attention à ses remarques. Au départ, oui, un, un vrai cheval vrai. qui veut sauter, il veut chanter, ouais, il veut atteindre les, les, les, les, les, les, les, les notes les plus hautes. Le et, lui, et, lui, et lui, il, il a compris qu'il s'agissait d'une un, performance, et d'un petit talent qui peut devenir. Et moi j'ai toujours refusé d'écouter, je faisais toujours, mais je gardais une petite, euh, euh, c'est-à-dire je, je gardais un, disons 20% de ce qu'il me, me disait, mais je le cachais intérieurement. Et je commençais, mais bien sûr, avec ma personnalité, je voulais lui dire qu'il avait raison, mais je ne lui, je lui disais pas, mais... Je faisais le gentil. Comment s'appelait-il, votre maître Ali, Ali Sériti. C'est extrêmement paradoxal parce que les plus grands interprètes, les plus grands créateurs, ce sont que ceux qui ont respecté le maître en étant rebelles. Est-ce qu'il y a un moment où il ne m'a ja, jamais, il jamais, il jamais, il jamais, jamais félicité Ah oui C'est-à-dire, même. Mal, même euh, toujours, euh, une, <rire> une, une, et ça, ça me, ça, ça me tuait. Ouais. Et ça sais. vous obligeait aller plus loin oui, bien sûr. Ça, ouais. Mais, bah, après, j'ai compris que c'était la politique. Il mm. est le maître, mm. pas te, te dire. Mais euh, pour être honnête, euh, la fin de ses jours, euh, il, était, euh, il était très proche de moi. Il, il, il m'a toujours félicité. Il m'a dit, fille, je, je respecte ton courage et je respecte ton mm. défi. Tu crois en ce que tu fais. Et, et, et tout ça, c'est-à-dire... Euh, me rend, me rend la tâche plus difficile, c'est une responsabilité. Mmh. Indépendamment de, de, de ce que vous êtes, oui. indépendamment mmh. de ce que vous, vous faites, que vous même gardé, si vous euh... êtes ce que vous êtes, mais moi mmh. je dois, c'est la vie, c'est l'amour, c'est aimer à, ce à l'autre ce que vous aimez pour vous-même, mmh. c'est notre prophète. Mmh. Qui dit, c'est l'amour, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité. Fais à l'autre la, ce qu'il la mm. qu voudrait qu'il te fasse. Ça, oui. le, voilà. fais, fais, fais à l'autre, donne à l'autre, la, aime pour les autres ce que vous aimez pour vous-même, mm. ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réaliser, mm. ce que vous voulez avoir dans votre jeunesse vous avez senti Dieu, une, quelque chose de, de mystique, ou après J'ai vécu, avez... vécu dans et presque tous les Tunisiens mm. dans le, dans chaque ville il y a le quartier pop, populaire, il y a oui. le quartier arabe on dit. Mm. On a tous vécu dans les mêmes mm. conditions dans le couteble mm. l'école de, de Coran, dans le le, le, le champ pour pour le, le, la circoncision, le, mm. le pour le, le, le l'anniversaire de notre prophète Mohammed, salam, et, et dans les, les, les, les marabouts, le chant, le, le noob la hadra est, on, est, on est là, on est, on est des, des, des gens qui... Euh, d'amour et d'âme et de, de spiritualité. On fait des concerts dans, dans le monde entier. Est-ce qu'il y a une, une émotion, quelque chose de particulier dont vous vous souvenez au euh, concert Hots Hots Jérusalem, c'est Palestine. Oui, oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu puisse resituer. Voilà. Dans un patelin de je ne sais pas combien de temps, trois religions séparées par trois murs. Mmh. Qu'est-ce que vous avez chanté, vous vous rappelez Soufie. Oui. Soufie, Bien ça. sûr, j'ai fait un gala Soufie. C'était un moment exceptionnel. Un moment ex exceptionnel. C'était dans les souks. Oui. Le conseil était dans les soupes. Et puis, euh, vous visitez l'église, vous trouvez mmh. des gens qui pleurent, mmh. sincèrement. Et de l'autre côté, haït euh, al-Buraq, les juifs qui pleurent. Et de l'autre côté, aussi les musulmans qui pleurent, oui. qui prient, qui pleurent. Et c'est le même cœur, en fait. Très mystique, c'est ce qui unit. Donc, chaque fois qu'on est dans bah, ce exclu, on est dans le diable. On n'est pas dans le Dieu concrètement, c'est ce qui exclut de ceux qui réunit. Et en fait, c'est pour ça que l'art sauverait le monde, peut-être, parce que. C'est ce, es... ce que je crois. Mm. Je crois c'est l'art qui peut, qui peut unifier le monde et qui peut donner aussi la, la possibilité au peuple de communiquer, de, de se comprendre, de, de dialoguer, de planer dans, mm. et vivre des moments. En, Spirituel extraordinaire. Moi, bon, bon, vous êtes dans mon bureau, mais chez moi, j'ai collé un morceau de marbre 2 mètres sur 1,5 m, 2 mètres sur 1 m, où j'ai gravé en arabe à trois points de suspension à KFR. Une histoire vide. Une histoire vide ouais. Tu veux, tu veux et tu veux et tu veux et tu, tu, tu veux avoir et tu veux avoir tu veux, et tu veux et tu marches sur les cadavres des gens et tu veux ramasser de l'argent. Tu as une voiture, tu veux une autre plus belle, trois, quatre, cinq des châteaux de l'argent et des milliards et des milliards et tu vas finir. Euh... Est quoi Vanita tu es parti. Tu es venu nu dans ce monde. Tu partiras nu. Tu ne porteras rien du tout. J'ai essayé de mettre les éléments qui exprime le mysticisme à la tunisienne. Mm -hmm. euh, il faut dire qu'en Tunisie, on n'a pas vraiment un mysticisme, on a plutôt un chant rituel. Hein? Euh, mais l'origine est mystique, évidemment. Mystique, c'est-à-dire soufi Soufi, ou... oui, non, les... tout à fait. Voilà. Soufi, euh, c'est euh, parce qu'à un moment de l'histoire de la Tunisie, il euh, y a eu les Fatimides, donc il euh, y a eu la présence chiite. Pour exprimer quelque chose, il faut que dont l'œuvre, les éléments constitutifs de l'œuvre rappellent euh, les, les, les, les éléments euh, extra-musicaux qui ont amené cette chose. Oui. Donc les éléments extra-musicaux, euh, évidemment, sont d'ordre économique, euh, d'ordre social, euh, politique et autres, mais toutes concentrées sur une partie de la Tunisie, qu'on appelle oui. donc communément la Tunisie oubliée. Et donc, dans cette partie de la tunisie, il y a des rythmes, il y a des, des, des modes qui leur sont propres, mmh. ou qui l'utilisent. Le, le, préfère... Ils sont très complexes ces rythmes. Pas, euh, oui, parce qu'il y a une, une sorte de polyrythmie, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes superposés. C'est ça. Donc ça fait que c'est un peu le, le, le principe de l'hétérophonie ou de, de la polyphonie, mais, mais là c'est au niveau rythmique. Donc. C'est comme ça que, oui, que, que je suis arrivé à composer donc, cette musique Thawra. Et c est, c est, cette chanson a pris euh, différentes tournures. Mm. Au début, euh, j'ai pensé à quelque chose de plus classique, dans un genre qu'on appelle le fondu. Mm -hmm. Le fondu, c'est-à-dire euh, une chanson du terroir. Mm. Alors, la chanson révolutionnaire c'est euh, s'appelle Thawra, c'est-à-dire la révolution. C'est simple. Voilà, Thawra, Thawra. Ah, ouais. je me viens ouais. de prendre des cours bon euh, la chanson la révolution, euh, ouais, la la révolution. révolution la... et donc j'ai fait exprès de choisir une jeune mm. parce que la révolution a été faite par les jeunes et que la femme soit mise en exergue parce que la femme a joué un rôle très important dans la révolution, la chorale est, est essentiellement masculine mm. et la soliste est une femme c'est le poète avec euh, les, les instruments de musique. En fait, moi je cherche le, la musicalité dans sa poésie et lui il cherche la poésie dans ma musique. Exactement oui. ça. C'est comme ça qu'on <rire> s'est rencontrés. <rire> il y a de l'effervescence au niveau ça, des pensées, de oui. au niveau de, de, de, de, de la volonté de, de créer quelque chose de, et d'étoffer de, de, de, aussi le répertoire musical tunisien. Ça aussi, c'est une responsabilité, je pense, pour nous, en tout cas, tant qu'on mmh. est capable de, de créer, de, de, de, de faire de la musique, de faire de la poésie de, et, et surtout de, de faire profiter des jeunes, oui. euh, des musiciens, des interprètes. Parce qu'il y a un potentiel de jeunes, un potentiel terrible en Tunisie, oui, malheureusement énorme, oui. énorme et qu'on ne sait pas exploiter parce mmh. qu'on ne sait pas se vendre. De votre rencontre, qu'est-ce que vous avez pensé la première fois, euh, c'était le, le, le regard, les mots, comment vous êtes rencontrés la première fois Moi, euh, ça a été un peu difficile. Très difficile, on dirait que j'ai euh, frappé le butant armé et j'ai retourné. Il a buté ah, contre un mur. Oui. C'était vous le mur Bah oui. oui mais, euh, vraiment, il était très dur, et était comme ça parce qu'il euh, a des, des étudiants et ainsi de suite. Mais comment je, je me présente comme, euh, comme poète, ce pas étudiant, sans le mmh. voilà. <rire> il il, il, il, il, il, il, il est le, et le point de déclenchement, c'est-à-dire que là vous étiez le non, mur et après vous avez lu ces poèmes. Et le, voilà, c'est la poésie, c'est quand, quand j'ai vu le travail, parce que bon, euh, on se voit, c'est deux, deux, deux personnes... Qui se connaissent pas vraiment, se connaissent de nom comme ça. Ouais. Et euh, donc, euh, c'est le hasard, le hasard qui, est, qui a bien fait les choses. Il n'y a pas une phrase donc, qui vous vient à l'esprit quand vous l'avez rencontré euh, Non, une il phrase a dit, de son poème. m'a dit, euh, a dit euh, on n'a pas des grands poèmes, euh, euh, des grand grands poètes. poètes ici en Tunisie, malheureusement. Je à l'heure actuelle, je parlais de l'heure actuelle. Oui. Je ne suis pas un grand poète, je mais je suis le grand poète ah, oui, je en je Tunisie. Maman m'a regardé comme ça, oui, je lui ai dit, oui, je suis le grand poète ici en Tunisie, avec un, un, un narcissisme, oui. hein, parce que j'ai trouvé un, un homme très dur. Mmh. J'ai euh... <rire> un jugement. Il hein. hein, oui, hein. oui, oui, m'a dit, bon, euh, euh, montre-moi votre poème. J'ai lancé voilà. le, le premier poème. En français, en français. En français euh, dans mon rêve, rêve j'ai vu, vu une fleur, une rose. En fait. une rose. Mmh. Euh, cette rose me ressemble. Voilà. Mmh. Euh, et je ne sais pas que je suis que que, que, que j'ai rêvé de cette rose, ou cette rose m'a rêvé de moi. De moi. Ou c'est la rose voilà. qui est arrivée de moi. أطرس روحي في ميسم أغنية وأقول لها انطلقي في رحم الأشياء سأحبك حبا يستسقي بعينيك الماء غنيت للزمان غنايا واشتحت على دفوفها بانت في الوجود مرايا متلحف بحروفها وسمعت السماك تسبح بين ستور كفوفها بناتنا السخر والمية ورواسي من خوفها ابعد يا جبل شوية خلي العين تشوفها وافتح يا بحر اثنية خلينا عنك طيفها أنا في الشتاء متكدر هي مصيف صيفها خايف للبحر يتغير ومخبو وسرها وبين الثواني ومرها كل الثواني كي تغيبي حاقده ومتعاقده الوقت واقف والدقايق راقدة يمر الزمن وابطاه لما تبع اللحظه اللحظة أبد والثانية الفين عام وعام موتي يهدني ويمدني بالروح لما تختري بالبال لحظة وتختفي ونموت مرة ثانية شعرك طيور وشاعرك يكتب سطور مشاعرك رغم اللظة والهاجرة la différence entre deux êtres, mais à l'intérieur, nous sommes deux humains, c'est la même chose, la même oui, âme. Ah oui, c'est l'unité. Ce lieu-là euh, ramène l'unité. C'est le de l'unité. C'est oui. l'alphabet, mais l'alphabet qui, qui peut euh, tenir et, et donner euh, les choses de l'esprit quelque chose qu'on sent, mais quelque part on ne comprend pas, mais c'est à l'intérieur. Il y a beaucoup d'amour dans les alphabets, dans la langue elle-même, c'est ce que j'appelle l'esprit de la langue. Et donc, lorsque nous sommes deux amis, donc on échange mm. cet, cet amour à travers la poésie. Et c'est humain, c'est sont... international, oui. pas seulement... mais ça, c'est ce qu'on ressent. Ah ouais. oui, ça se voit, oui. C est, c est... On le sent... Mais, alors, c'est un, un alphabet commun c'est dire c'est un retour comme un... quelque chose que vous partagez. Ah oui Oui. oui, oui. oui. Euh, C'est aussi, euh, la poésie ressemble quand, quand on parle à propos d'une femme. Mais ce n'est pas une femme, c'est la vérité. Enfin, ce n'est pas la femme, c'est la vérité, c'est l'univers. Ah oui, c'est plus ou moins ce que, que la femme elle-même. Et vous aussi, ce lieu est très important pour vous Ah oui, ah oui c'est très dire... important, c'est sacré celui-là. Vous, vous retrouvez parfois Pourquoi ah oui, est-il sacré oui, mais euh, euh, Il y a de l'histoire ici. Oui. Il y a le soufisme, le soufisme islamique, il y a beaucoup de poètes, beaucoup de... un homme saint ici, c'était un homme de Dieu qu'on dit en arabe. Et il y a beaucoup de... Comment, de... comment s'appelle-t-il Abul il... Hassan El-Shadli. Oui. C'est un homme très généreux, il, il, il avait son chemin vers le Dieu, il était ouvert à l'amour de Dieu et, et il était aussi un poète, un grand poète les Le sophisme, c'est c'est s'unir avec Dieu, avec les mm. autres, par l'amour, par l'amour éternel. Oui. Le sophisme est uniquement amour. Ah oui, Jamais, non. voilà, c'est oui. le contraire de l'exclusion, le ah contraire de oui, oui, la oui. différence, C'est oui, oui. pour ça ce que vous et disiez tout unis. à l'heure. Oui. Oui. C'est l'amour entre les personnes, et l'amour entre aussi les, les hommes et les, les, les personnes et les choses. Par exemple, on, on aime cette mur, on sent que cette mur nous donne euh, des euh, euh, le des énergies. Des, des, des énergies. Vital. Parle, il y a une certaine communication avec ah, les objets. Ah, C'est la communication aussi. C'est la communication avec les, les Même avec objets. La Même la, avec, avec la matière. Avec, la la matière, avec, la avec les plantes, avec les animaux, avec tout. L'imprégnation. Ah oui, le sophisme ça, ça parle de la communication. Ouais, voilà. De communiquer avec tous les êtres que Dieu a créés. Voilà, Inada. Ben ouais. <cousse> hein. ah. euh... Le nouveau cycliste, voilà. Inada hein? Inada moderne. Comme Comme c'est Pierre ah. qui. Vous avez voté Inada aussi Ah nous. Vous avez voté Inada comme nous. Non, pas, pas, mais... <rire> Non, j'aime je... tout. Ah, ouais. Il n'est pas lui. parce qu'il ne fait pas la prière. La Fayette, au fait, c'est le centre de Tunis, c'est le centre culturel. Ici, il y a plusieurs communautés qui sont passées, les Maltais, les Juifs Tunisiens, les, euh, les, les Français, donc tout le monde, il y avait une ambiance, euh, tout est euh, entrecoupé, les, les cultures se croisent, vivent ensemble, il y a, des gens, il y a une mosaïque de personnes, et donc, au fait, c'est le cœur de Tunis. L'évolution, moi, j'ai assister à tous les états euh, à, la, à la Casbah 1, les sitting de la Casbah 1, de la Casbah 2, toutes les violences qui ont été exercées contre ces gens-là, les témoignages dans la rue. Donc moi j'allais avec ma petite caméra, tu tout, tout ça, et j'allais voir les gens et je les interviewais, tu ça, et ils me disaient, et les gens me parlaient de cœur. Même les policiers, les policiers qui étaient là, qui qui subissaient des ordres de leur hiérarchie, qui demandaient des excuses au peuple tunisien. Je les disais avec leur nom, prénom. Ça et... signifie qu dire que les gens avaient peur, qu'ils la police. La forme euh, d'un régime, euh, d'un régime euh... politique avec avec un, un président euh, civil ou militaire des dictateurs, euh, assis sur un appareil euh, de répression avec euh, une élite économique euh, complice ou pas, ça c'est fini, ça c'est le XXe siècle. Nous on passe au XXIe siècle avec des gens de, de, de gens qui ont subi la répression et donc ils ont beaucoup d'espoir pour aller vers, vers l'avant. Euh, la NADA la, c'est un choix politique. Là, et Inada, c'est une partie euh, parti de l'islam. Alors, quelle est ta vision de l'islam, ton islam hein? Comment tu sens l'islam hein? de l'islam dans ton corps, dans ta vie. Voilà. Moi, on dit souvent qu'il y a un islam de Tunisie, mais en fait, il n'y a pas un islam de Tunisie. Donc l'islam, c'est des valeurs universelles. Quand on les comprend dans le sens positif de terme, c'est la modernité, c'est l'émancipation de la femme, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté d'entreprendre, c'est une justice sociale, c'est une justice économique, c'est tout ça. Et donc, c'est la solidarité entre toutes les tranches sociales du peuple. Donc, c'est une culture distinguer, on, peut pas... on est assis sur un, un, euh, un, héritage, un héritage culturel euh, qui, qui, qui date du millier d'années. On n'a pas le droit de trahir les, les, les, les générations futures. J'ai voté Nada pour la simple raison. Un, je n'ai plus envie d'un président dictateur. Donc C'est un régime parlementaire avec euh, ses inconvénients et ses, ses aspects positifs. Déjà, d'une, je voudrais qu'un président, quand il fait son travail, le soir il rentre chez lui, il ne reste pas au palais présidentiel, Donc, comme tout Tunisien. Donc ça est d'une. Secondo, le programme des NADA, c'est un programme politique. Euh, donc moi je rassure, euh, de mon point de vue, je rassure, euh, je rassure tout le monde là-dessus. Des gens qui ont souffert, qui ont été en prison pour leur liberté, que la famille, leur, leur famille a été émiettée, donc, ils ont subi durant 30 ans de répression. Il y a 30 000 personnes, ou 5, entre 30 et 50 000 personnes, qui ont été euh, fichées, euh, maltraitées, euh, privées de leur euh, éducation, de leur enseignement, euh, de leurs droits et tout. Ces gens-là, aujourd'hui, arrivent au pouvoir et c'est des gens démocrates qui ont été en Occident, qui ont été en Angleterre, qui ont été en France, qui ont été aux États-Unis, au Canada, qui ont été partout dans le monde, tu tout. C'est des gens qui sont des émancipateurs. Quelque part sur cette terre-là, des hommes et des femmes peuvent se lever et dire non à l'hégémonie, non à la dictature pour l'autodétermination, pour une démocratie directe. Et ces gens-là doivent être écoutés et peuvent eux-mêmes produire les outils de l'application de cette démocratie. Parce que votre père était le rabbin de la Goulette. Oui, il était le rabbin de la Goulette jusqu'en 1956. Euh, moi, le souvenir que j'ai de mon père, ce sont ses bénédictions, que ce soit euh, qu'il portait à ses enfants. Ouais, vous vous sentez toujours béni par votre père Toujours, toujours, toujours. Il ouais. est toujours là. Euh, mmh. Mon père est décédé en 1964 et j'ai l'impression mmh. qu'il euh, était avec moi hier. Il y a une journaliste qui a écrit un bouquin euh, Mes trois kiffs du jour. Ouais, en, en fait, fait moi, ouais. je le fais toujours. Ah, quand bien. je me lève le matin, mmh. il faut que je fasse mes trois kiffs journaliers. Super. Ouais, Alors super. mon premier kiff, déjà, c'est euh, euh, aller voir la mer. Mmh. Donc tous les matins, tous les matins, je passe par la mer. Qu'elle soit agitée, qu'elle soit calme, qu'elle soit d'un bleu profond, qu'elle soit d'un bleu... Euh, et, et ça, c'est mon premier kiff. Mon deuxième kiff, c'est de voir les gens euh, sourire, c'est-à-dire mmh. que... Ici, par rapport à l'Europe, les gens disent bonjour, mmh. même s'ils ne vous connaissent pas. Et bienvenue, et bienvenue. Bienvenue, bienvenue, oui, bien sûr. C'est très beau ce mot, hein. bienvenue. Tout à fait. Et mon troisième kiff, je euh, remercie Dieu pour ça, c'est que j'ai la force de travailler et c'est d'aller à mon travail. Ça, c'est mon troisième kiff. Voilà mes trois kiffs du jour. J'ai des souvenirs depuis l'âge de deux ans. Donc, euh, on a quitté la Tunisie, mon père a quitté la Tunisie en 56. Et euh, les quatre années dont je me souviens, c'était merveilleux, c'était la plage, c'était euh, euh, les cousins, les cousines, la famille, euh, la amis. fête tout le temps, une grande famille, je suis issu d'une famille de neuf enfants, on participait aux fêtes musulmanes, mmh. euh, les, les musulmans tunisiens participaient à nos fêtes, on était très proches, ses frères, cousins. Il y beaucoup plus de calèches que de voitures. Mmh. Et on s'accrochait derrière les calèches, et bon, on se prenait euh, une fessée quand on rentrait. Mais euh, ça, c'était merveilleux, l'odeur de, de crottin de cheval, euh, qui n'existe plus aujourd'hui dans les rues de la Goulette. Mmh. Ah, c'était toujours ma mère qui cuisinait. Mmh. Ah, c'était euh, magnifique, toujours des grandes tables, hein, toutes simples, des menus tout simples pommes de terre viande, des couscous, des, euh, les couscous du samedi, etc. Pour moi, j'en ai encore une émotion oui, de voilà, cette, c est, c est de cette nourriture. Mais on a eu ces grandes tables aussi euh, en France, oui. quand euh, nous sommes venus en France. Vous êtes parti en 1956. Oui. Et après, mais parce que sent tellement des racines... ...tunisienne hein, chez vous aussi. Ah oui, c'est pour, ouais. pour ça que je suis revenu. Ah oui, mon père est tunisien, mon grand-père est tunisien, mon arrière-grand-père est tunisien, nous sommes tunisiens sur des générations. Voilà. Et euh, je me sens tunisien. Voilà. Euh, j'ai quitté la Tunisie en 1956, j'avais 6 ans. Je suis revenu pour la première fois en 1984. Et quand nous sommes arrivés à la Goulette, j'ai dit, tiens, le cinéma maman, il est là, la gare du TGV, elle est là, euh, la synagogue de papa est là, etc. Et je, je reconnaissais tout. Et là, ma mère recherchait euh, son ancienne femme de ménage, mmh. euh, qu'on a retrouvée, qui se rappelait d'elle. Euh, tout de suite, elle lui a dit, toi, tu es la femme du rabbin, et toi, tu es Gérard. Là, une, une image, là on a une image de la goulette, moi j'ai l'impression d'y être. Et, et alors, à Paris, rue de la Marne, qu'est-ce que la première image de la, la rupture... Un euh... euh, encours élémentaire de deuxième année qui m'a traité de sale juive en mmh. classe. « Sale juif, retourne dans ton pays. » Alors je lui ai même rétorqué, « Sale, je ne suis pas. Mon père nous envoie aux douches municipales trois fois par semaine. Juif, je le suis. J'aimerais bien retourner dans mon pays parce que là-bas, il fait chaud. » Et là, j'ai pris une tarte. Et ça, c'est des, des sources, c'est-à-dire que la source, la goulette, la a source peut-être quelque chose dans une synagogue à Paris avec votre père, etc. Puis la source aussi, donc cet endroit en Israël, où, où, les, où les voix se mêlent. C'est-à-dire que les, les voix sont les mêmes. C'est-à-dire que le, le cœur humain est le même. Mais moi-même, quand, euh, par exemple, j'allais à la boucherie euh, cachère industrielle à la porte de la Villette, mmh. je m'installais au café. Et euh, uniquement parce qu'il y avait les, les juifs tunisiennes qui venaient et qui achetaient, qui parlaient en arabe entre elles, et alors je me mettais là, je comprenais pas tout, mais mmh. euh, uniquement je passais un quart d'heure, 20 minutes, dans ce, ce café à côté de la, de la boucherie industrielle, euh, uniquement pour les entendre parler, raconter des histoires, etc. Un professeur euh, à l'hôpital, euh, je pense charles Nicole, ah oui, Habib ouman et euh, je dis Gérard Slamab. Il me dit, euh, mais c'est juif ça. Alors j'y dis, euh, pour plaisanter, pour voir un petit peu ce qu'il avait au fond de lui-même, je lui dis, euh, ah non, il ne faut pas me parler de cette race-là. Hein. Et là, il a commencé à s'énerver. Le professeur Woman, euh, il est petit, mm. tout maigre. Mais il me voit. Et une voix, elle m'a dit, mais comment Je t'interdis de parler comme ça. Je t'interdis, tata Jeannette. Elle m'a donné le lit de son fils pour que j'étudie. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à Jeannette Slama qui m'a donné le, le lit de son fils, qui m'a donné à manger, qui m'a logé, qui m'a nourri, qui m'a blanchi. Mm. Alors je dis, non, écoutez... Euh, euh, J'ai montré mon Magien David, je lui ai dit non, mais pas peur, je suis juif. Il est lui dans mes bras en pleurant. Mm -hmm. et il m'a dit il faut plus refaire des choses comme ça devant moi, etc. Je suis grâce à vous. Vous êtes là oui. depuis combien de temps? Vous êtes coiffeur ici depuis combien de temps? 40 ans. 40 ans, oui. Donc euh, vous avez connu tous les régimes? 40 ans. 40 ans, ouais. Donc, euh, vous avez coiffé tout le monde dans toute Tunis. Ah, nice. nice. Vous connaissez vrai. tout le monde dans le Voilà, Et, et qu'est-ce que vous avez envie de, de faire Qu'est-ce que vous avez comme espoir maintenant Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis قلبوا نرجع كما كنا نرجع نرجع كي ما كنا, نجل نجل كي ما كنا لا صار ولا كان ولا شيء. وشباب تونس ثقة كبيرة ثقة كبيرة وواعين قارين مثقفين متخاف كم كل قارين سواء ببنات ولا ولد ثقين يفهموا <تصفيق> Nous, nous sommes dit et vous m'avez parlé de, de, de respect comment vous avez gagné le, le respect comment par le travail etc si vous voulez bien dire quelques mots de, de ce respect parce que j'ai trouvé ça admirable comment vous avez bâti votre vie alors le respect euh, je dirais c'est euh, vraiment gagner une... le respect exactement gagner ouais. le respect c'est une nécessité dans une société tunisienne. Mériter le respect, c'était tout simplement parce que j'ai travaillé sur, sur moi-même pour, euh, pour tout simplement avoir le, ce regard de fierté au sein de ma famille, euh, au sein de euh, mon entourage, la société en général. J'ai mérité euh, de regarder euh, mes parents dans les yeux. Pour... Par rapport à la femme tunisienne... moi, je Vous suis êtes féministe Féministe à fond. Voilà. Je vous ai précisé ça hier soir. Ouais. <rire> Et euh, même, euh, je dirais que la première chose euh, dont, euh, qui compte vraiment pour moi le plus euh, après la Révolution et avant la Révolution, c'est vraiment que la femme tunisienne, elle, elle sera toujours protégée, parce que mmh. dans ma tête, si la femme, elle est protégée, je suis protégé. Mais il semble que la contrainte donne plus de force. Exact. Ben c'est pour ça, automatiquement, même les minorités en Tunisie, mmh. euh, les Juifs, par exemple Tunisien, mmh. la communauté gay. C'est ce que disait Lise Taylor quand on disait ne euh, faut plus de gays, et bien alors vous n'aurez plus de, plus de créateurs, plus de coiffeurs, <rire> plus de gens pour vous maquiller, plus de gens pour faire que la vie soit belle et soit plus brillante. C'est ce a... que disait Lise Taylor. Oui, c'est très avec véridique. Ça. Parce que s'il si y a des couleurs dans cette vie, c'est tout simplement grâce à une diversité derrière. Et euh, ce qui me fait peur aussi, je flippe à l'idée que... Euh, après la Révolution, les minorités, c'est-à-dire les gays, les juifs, euh, toute cette euh, harmonie euh, dans la société tunisienne, elle n'aura pas le jour pour euh, pouvoir euh, mériter sa place, pour sortir de l'ombre à la lumière. On dit que comme beaucoup de Tunisiens, vous avez envie d'avoir une maison ici. dire que vos, vos racines, c'est la mendina. Et puis vous avez envie de, de bâtir une maison, même si vous avez envie de découvrir le monde, de faire plein de choses. Exactement. Vos euh, racines, c'est ici. C'est tout simplement pour dire que je fais partie de, de ce pays et je suis tunisien voilà. après tout. C'est ça. Donc euh, j'aimerais bien avoir un repère et euh, j'aimerais bien, par exemple aussi, euh, sentir que la Tunisie restera toujours mon refuge. Je suis un œil de la Tunisie, si c'est un visage. Mm. Parce que c'est à travers les artistes qu'on qu arrive à observer. Rasba, où il y avait les manifestations, les plus grandes manifestations mmh. de post-révolution, c'était à la Médina. C'est ça restera toujours ça. le. Voilà, c'est le centre. C'est voilà. le centre. C'est le centre que vous avez choisi, justement. C'est bien d'être au centre, après tout. Il me semble que quoi quoi qu'on pourrait penser certains, vous êtes un, un exemple. Pour la Tunisie, donc je vous souhaite une, une belle vie qui a commencé, bien commencé là, je assez remercie. remarquable. Je vous remercie. Et, et on est admiratif de ce courage, qui est le même courage que pour les femmes. Regardez que hein, voilà, c'est quelque chose d'assez rare. Des causes de, de l'époque pour. Pour les bon, jeunes, parce qu'en est... qu en fait, ils ne savent pas les, les, les grandes causes des années 70, ils ne connaissent pas. Oui, on pas. était anti-impérialiste. Anti-impérialiste. Ça, c'était ouais. clair. Euh, on était euh, des patriotes. Mm -hmm. Et on a gardé ce trait-là, même dans le boulot qu'on fait. Et toute notre vie se résume à peu près à cela. Ouais. La délication du pouvoir bellical commençait avec la vie. Quoique cet homme ait été un grand réformateur. Mais le plus grand réformateur, ça a été le, le, le cinquième à la première colonne, Hamoud Abesh. Il a duré ah, assez longtemps, il a été tué très jeune, réuni mais il a, de... a régné de 1882, je crois, jusqu'à ah. 1782 jusqu'en 1814. Celui qui a fait la guerre contre les Américains, la guerre contre Venise qui, qui avait l'industrie lourde à l'époque, mmh. c'était la Chéchira. Celui-là, alors, euh, celui-là, il abolit l'esclavage en 1846, le baisement en 1842, oui. Et, le, et, la consul... et après, on fait le, le parc fondamental en 1857 et la première constitution de le monde arabo-musulman en 1861, à telle enseigne que le consul Britani... euh, américain en Tunisie euh, écrit des lettres à des dignitaires du B pour leur dire euh, Racontez-nous comment la libération des, des esclaves a été bénéfique pour votre pays mmh. Donc ces gens-là, étaient... il y avait une partie d'entre eux qui étaient éclairés dans la monarchie. Euh... C'était un type de monarchie. Un... Il oui. s'asseminait même vers la monarchie parlementaire. Il y avait la Constitution en 1861 avec 114 articles où c'était une monarchie parlementaire. Et ils disent carrément, dans, par exemple, dans ⁇ J'ai le décret, j'ai le décret, par exemple, l'abolition de l'esclavage en 1846. Dans ce décret, ils disent ⁇ Attendu que... Euh, L'esprit le, de la législation, c'est la tendance vers la liberté, déjà en 1846. Et maintenant, on a 1846, des gens oui. qui nous apportent oui. des experts étrangers pour dire voilà, oui. ils vont vous dire la Déclaration universelle oui. des droits de l'homme, Moi, je leur dis vous avez dans votre législation interne un déjà oui. euh, une législation, encore en vigueur, parce que l'esclavage le, a été aboli en 1846 et personne ne peut plus avoir d'esclaves en Tunisie en vertu de ce décret bélicat qui a valeur de loi, d'ailleurs, dans la hiérarchie des normes juridiques. Et vous avez déjà des... les attendus libertaires. Et du... Toujours est-il qu'avec le mouvement Nada, parce que le mouvement Nada, à l'issue des élections pour la constituante du 23 octobre, a eu 40% des sièges. Et ce mouvement veut se présenter maintenant comme un mouvement modéré, islamiste modéré. Et il dit, et les observateurs d'ailleurs en conviennent, ils disent, comme en Europe après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la démocratie chrétienne, qui était refusée auparavant. Comme dans le monde musulman avec la Turquie, depuis 2002, il y a la démocratie musulmane. Maintenant, pour la première fois dans le monde arabe, il y a un mouvement civil qui va s'ériger en démocratie musulmane en Tunisie, en l'occurrence le mouvement Enada. Seulement, les Tunisiens ont peur pour une chose, parce que la carte postale est l'abattoir. C'était le titre. Mmh. Les dirigeants se présentent sous une forme de carte postale. Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Ils sont en train de lancer des images fortes de confiance, soit aux investisseurs locaux, soit aux touropérateurs étrangers, soit aux touristes, soit aux communautés, diverses communautés religieuses et ethniques qui viennent en Tunisie, les différentes nationalités. Mais en même temps, au niveau de base, on a des jeunes qui sont, dans, ils sont contre les laïcs, ils sont contre les libéraux. En islam, par exemple, prenant l'adultère, le crime d'adultère n'existe pas. Il existe, mais sa preuve est tellement compliquée. Ouais. Il faut quatre ouais. témoins Rappeler et faire passer un fait de tout ça, que c'est impossible, Rappeler pratiquement. Les, les, les, les... Voilà. Faut... Donc les, les peu... religions veulent davantage ouais. protéger euh, ouais. l'inviolabilité de la famille ou de l'honneur personnel, que, euh, c'est-à-dire, voilà, en quelque sorte, abhorrer le crime, entre tout en ayant pitié du criminel. Voilà, ouais. c'est ça. Là, vous voulez vous présenter à quelle radio le show Fian alors Oui, je suis chroniqueur sur cette radio qui s'appelle Shamsafem, c'est la deuxième radio en Tunisie il y a un en <rire> exclusivité. y c'est qui On travaille sur ça, on travaille sur tout ce qui est décalé. Qu'est-ce que vous faites, vous, c'est ça Vous apportez des dépêches, des, des des, des, vous prenez des... Alors, alors moi, je capte tout, tout, tout, tout mot, déjà qui sort du contexte. Oui, et ça, je, je ouais. capte toute situation. Euh, le petit café, il est bu avec qui et, euh, Qui fume avec qui aussi c'est un euh, travail énorme parce que quand en fait, vous prenez sur des petits bouts comme ça euh... Oui, bah, il y a 217 députés. Alors, oui. euh, débutés, on va dire. Députés. Députés, c'est ça. Député. Et, et nous, on essaie, on essaie toujours d'avoir ouais. l'info de façon décalée. Et la presse a été créée quand le journal En 1936. En 36. La presse a été créée en 1936, elle a été créée par un, un juge tunisien mm -hmm. qui s'appelait Henri Smadja qui était un véritable toqué de journalisme. Mendes France il a dit à Bourguiba « Moi, je veux la paix. » Bourguiba a dit « La paix des braves, d'accord. Nous, on est prêts à remettre mmh. les armes parce que Bourguiba faisait une double politique. Il était politicien en même temps. Il avait une relation très étroite avec le mouvement armé. Il a dit « D'accord, on fait la paix des braves. On va remettre les armes à condition que vous nous donniez quelque chose. » Mendes avait dit D'accord, Dans l'autonomie interne. Bourguiba jusqu'à sa mort, il a toujours gardé la photo de de France mm. sur son bureau, parce il a toujours eu pour cet homme une admiration, une grande admiration. Et donc c'était sur Smadja que ça s'est passé. Et c'est important ce Madja, parce qu'on voit les, les Juifs Tunisiens, l'importance des Juifs Tunisiens dans, dans la Tunisie, dans la Tunisie, ils sont ouais. fait partie de, vraiment de, du. En Tunisie, on est Tunisien, voilà. bien sûr nous sommes un pays arabe et musulman. Nous sommes aussi un pays africain, nous avons une, une dimension aussi berbère, euh, sud méditerranée et tout ça. Les Juifs Tunisiens sont des tunisiens. Les, les snipers étaient là, là. Oui, oui, il y avait des physionomistes qui venaient, oui. qui fixaient certaines personnes, qui visaient mmh. pratiquement. Il y avait des snipers qui étaient postés, parce que nous, on pouvait les voir. On avait des, des collègues qui pouvaient les voir, même avec des jumelles. qui étaient postés parce que là, ce n'était pas encore euh, fini. C'était mmh. encore en construction. Et il passait, mais c'était une atmosphère de terreur. Les, les rues étaient vides, oui. l'atmosphère était lourde, il n'y avait que des infos de morts, oui. tout ça. Al-Jazeera fonctionnait 24 sur 24, les portables, tout ça. Oui. Facebook, donc euh, il faut se mettre dans, dans, dans la peau de quelqu'un de l'époque. C'était une atmosphère quand même euh, assez effrayante, hein, surtout oui. la dernière semaine. Comme j'ai dit, le 8, le 9, oui. il y a eu une cinquantaine de morts. On a un week-end et toute la Tunisie se levait comme un seul homme à l'époque. avait 10 bases là. Il faut donner l'occasion aux autres. Voilà, il faut pour, donner pour, la pour, chance, l'espoir. Et pour les ouais. découvrir, ils n'ont que 4 ans. Oui. Non, c'est la, de, de, la vraie ouais. démocratie. Ils n'auront qu'à 4 ans, on va les essayer. S'ils sont bien, eh ben on les en... Sinon, ont... ça sera dégagé. Ça, ça dégage, voilà. <rire> <rire> c'est tellement facile, alors. Hein. <rire> euh, Croyez-moi, ils, ils sont très conscients oui. que le Tunisien n'est plus le Tunisien d'autrefois. Mm. Il a vraiment... Il est, il est mûr. Il est mûr. On a compris. Moi, J'étais étonnée, épatée, stupéfaite, joyeuse d'avoir cette masse de Tunisiens, de jeunes qui ont voulu que tout change. Oui, c'est extraordinaire. Eh bien, bravo pour nos jeunes.